Combien de fois, j'ai gâché toutes mes chances d'avoir une vie normale. Et maintenant que j'en suis là, je me demande... Est-ce que ça en valait vraiment la peine Uncharted 4, exclusivement sur PlayStation 4. For the players.